Système D pour ne pas avoir chaud. À l'extérieur, il va faire jusqu'à 42 degrés à Paris cet après-midi. Alors, un ventilateur et un vaporisateur. Alors, je vaporise devant le ventilateur. Ce qui fait que ça me renvoie l'eau. Ça me renvoie les gouttelettes d'eau. Et ça rafraîchit beaucoup pour arroser la plante hein. alors je peux vaporiser dans la pièce un peu partout alors ça fait un bien fou voilà vaporisateur et ventilateur et mettre de l'eau très fraîche dans le vaporisateur voilà